Faites, faites en sorte de vous réinventer en permanence. Euh, dans mon passé, j'ai euh, fait plein de petits boulots, vous le savez, entrepreneur. Après, j'ai monté une, une société à l'époque avec un copain on animait des soirées et des mariages. J'ai été disque jockey en boîte de nuit j'ai été maître nageur j'ai été professeur de tennis dans des clubs de vacances. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai été animateur radio. J ai, j ai fait, après, je suis devenu journaliste à temps plein j'ai travaillé dans plusieurs radios et chaînes. Euh, le week-end, pendant quatre ans, j'ai été pompier volontaire. Ensuite, alors que j'étais journaliste, j'avais déjà commencé mon métier de coach, mais à temps partiel. Et peu à peu, j'ai fait monter cette activité. J'ai laissé tomber le journalisme. Les pompiers, je l'ai fait pendant quatre ans. Mais j'ai eu plusieurs vies. Et je ne vous mens pas parce que vous pouvez regarder sur Internet et vérifier mon passé. Je... Tout est vrai là-dedans. Donc, vous... ce, que... ce que je vous invite à faire dans l'étape numéro 2 c'est à... à vous réinventer. Ne pas vous mettre de frein, mais faites en sorte de vous réinventer. J'ai eu plusieurs vies. Et peut-être que demain, je serai boulanger, j'en sais rien. Non, je crois pas, je crois que ça va aller. Mais faites en... Moi, dans mon métier aujourd'hui de, de, de coach international, je me réinvente en permanence. On, on fait des nouveaux séminaires, on fait des nouveaux programmes, des nouveaux produits. Euh, là, cette formation, vous avez eu plein de nouveautés aujourd'hui, alors que ça fait des années qu'on la propose. Et il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Réinventez-vous en permanence. Et ce qui fonctionne, vous le gardez. Hein, ça, ça, vous le gardez. La tournée 110, par exemple, on a un format qui fonctionne très bien, donc on la garde telle qu'elle. Mais, mais mais je parle de la personne, pas de vos produits. Vous, faites en sorte de vous réinventer, d'apprendre, de...